Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui le calme avant la tempête sur le méga KvK ah, du moment un bundle d'escrocs ou de génie C'est ce qu'on va voir immédiatement dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Pas d'excuses, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite, juste là sur l'overlay. Donc n'hésitez pas les amis à cliquer dessus et nous rejoindre. Vous y retrouverez toutes les infos, les guides, les astuces. Tout sur toutes les vidéos et sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne. Les amis, donc je vous le disais, on va commencer par parler bundle puisque vous n'avez pas posé une, ni dix, ni mille, mais des milliards de questions sur ce bundle. Ouais, j'exagère un peu. Hein. Donc ce petit bundle récompense de recharge de commandant. On arrive à la fin, évidemment, et c'est le moment de se décider ou pas de le prendre. Quel est votre avis déjà ou quel a été votre avis sur ce bundle N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir en discuter sur le Discord. Il y a eu plein de discussions sur le Facebook, sur les Discord, sur ce bundle. Mon avis, 1000 j'aime par jour de Sculpt pour avoir... regardé en récompense, donc au premier jour, on claque 1000 j'aime, on a 3 fois 12 heures. Au deuxième, on claque, non, non, on achète 1000 j'aime, on a 3 fois 12 heures. Alors 1000 j'aime, ça correspond à quoi si je vais au magasin de gemmes et que j'achète cash 1000 gemmes, c'est 6 euros sur iPad 4,99 donc 5 euros, 1 euro de moins sur PC, ça va être cher quand même hein, 6 euros, ça commence à être des voleurs. Si on l'achète sur un lot de ressources, hein, c'est toujours 6 balles mais en plus des euh, 1050, eh bien, on a d'autres choses évidemment sur le magasin de gemmes. C'est un petit peu plus cher tout ça pour avoir un petit bonus de 210 gemmes. Donc il vaut mieux acheter un, une offre spéciale ou euh, un lot de valeur pour l'avoir ou d'autres bundles si vous êtes en KvK. Hein, il y a peut-être des bundles encore plus rentables, ça dépend de la situation de votre serveur. Et donc pour 6 balles la première fois, on va vous donner 3 fois 12 heures d'accélérateur. 3 fois 12 heures, bon c'est pas mal, c'est pas une dinguerie mais c'est pas mal comme accélérateur. Ensuite, ça fait 36 heures. Ça fait un jour et demi. Ensuite, la deuxième fois que vous avez les claqués, on va vous donner. Là, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus éclaté quand même. 6 coffres de ressources au choix de niveau 5. Alors, c'est combien un hein, niveau 5? Pour ceux qui ne savent pas, le niveau 5, c'est celui-là. Coffre de ressources de niveau 5. Hein. Ça vous donne. 1,5 million d'unités de nourriture, de bois ou de pierre ou d'or. Donc, il y en a 6, grosso modo. 9 millions pour le premier, 9 millions pour la deuxième ou 9 millions pour la deuxième. Un petit peu moins, évidemment. 6,7 millions de, euh, de pierre ou 3,6 millions d'or. Pour ça, il vous faut quand même claquer 6 balles. Là, ça commence à être un petit peu du vol. Et au final, le dernier jour, pour 6 balles, vous vous retrouvez avec... Disculture. Alors, 10 dis culture c'est pas dis-culture au hasard, c'est pas comme écrivain de l'histoire. Vous allez pouvoir avoir pour 6 balles, 10 culture générique, le meilleur bundle écrivain de l'histoire. C'est lorsque vous débloquez un nouveau commandant, vous avez ce bundle. Alors, les commandants qui sont proposés, on va commencer par les plus anciens. Ils les ont mis à droite, ils les ont mis à droite, ils les ont mis à droite, ouais. Alors, étant, autant vous dire... 6 balles pour KOKO. même 10 sculptures, même 50 sculptures, hein. c'est du vol, Menmet 2, pareil, Ishida, Cléopathe, Séondeoc, commandant de farm à éviter, Jules César, tout ça là, alors regardez, si on prend, pas Kao, mais Menmet, Ishida, Cléopathe, Séondeoc, Jules César. Richard n'est pas dans le coffre, mais les autres le sont. Euh, Martel, les Frédéric 1 les YSG, les Cid sont dans le coffre, tout ça. Ensuite, on arrive à des commandants qui ne sont pas dans le coffre. Hein. Alexandre le grand Édouard, bon, on a Constantin, on a Guan, on a Léonidas. Tous ces commandants-là, 6 balles pour moi, c'est franchement mettre 6 balles à perte, sauf... Si vous êtes hein, sur un très jeune compte, que vous êtes en KvK2, mais je ne pense pas qu'en KvK2, on vous laisse accès à tous ces commandants. Leonidas, pareil. YSG, ça peut être intéressant, mais encore une fois, il y a des meilleurs binômes maintenant pour la défense. Hein. Chandra Chandragupta, pareil. Zenobia, là, la première, ok. Sibal pour 10 sculptures de Zenobia, c'est intéressant. Mulan, elle est dans les coffres, encore une fois. un hein. Ragnar, pareil. Jandis Khan, Saladin, Tomiris, Takeda, Attila, Ramsès, Artemis, Theodora, Guillaume Ier et Harald. Alors, à ce stade du jeu, par exemple, où est mon compte Moi, je trouve que 6 balles, 10 sculptures pour tous ces commandants-là. Et ce n'est pas que 6 balles, en fait. Hein, c'est euh, 10 sculptures, c'est 6 balles x 3, c'est 20 euros. Allez, je fais, je fais un gros arrondi. 20 balles pour avoir ces 3 sculptures. Ces trois sculptures, ces 10 sculptures, je trouve que c'est vraiment cher payé. Donc ce bundle, dans l'absolu, il peut paraître intéressant, il peut paraître rentable. Dans la mesure où c'est des achats que vous alliez faire et c'est un petit bonus supplémentaire. Oui, c'est rentable parce qu'on vous le donne en plus sans que vous demandiez rien et vous aviez déjà à faire ces dépenses-là. Mais si vous pensez claquer des gemmes de la thune, parce que c'est le but de Lilith, vous achetez des bundles pour bénéficier de cette récompense de recharge de commandant en plus un petit cadeau bonus et eh bien si vous n'aviez pas l'intention de claquer en ce moment et c'est ce bundle vous hésitez à claquer pour justement avoir les récompenses laissez moi vous dire que c'est un mauvais calcul de mon point de vue gardez votre argent ne les mettez pas là dedans il y a des moments où c'est bien plus rentable d'acheter pour avoir des récompenses cumulées. Donc, on zappe ce bundle. Et on passe à présent, comme promis, à ce KVK de dingue. Où on se retrouve juste à la période de calme avant l'ouverture des portes de niveau 5. Évidemment, il s'agit de ce KVK qui est une dinguerie. Hein. Le C1-18-13 avec ses royaumes de ouf. Le 15-25, le 13-02, les deux plus petits impériums 18-46, 13-65, 12-54, les trois monstres. Hein. Le 19.45 et le 23.37 non impérium. Si vous voulez voir le classement de puissance, je vous invite à aller voir ma vidéo de vendredi. Hein, où justement je vous montre le classement actualisé du mois de mai grâce au 10.93 hein, des différentes puissances des royaumes. Et allons voir tout de suite puisqu'on est à 4 jours, 12 h 40 minutes et 40 secondes. Donc forcément les forteresses croisées sont prenables, sont sûrement prises par tous et on va voir s'ils si ont avancé, à quelle phase ils sont. Normalement, ils devraient tous être en phase 3, même si ça a ouvert depuis à peine 24 heures, même pas. Regardons donc la forteresse croisée du 1525. Ils sont reconstruction, phase 1, 0%. Ça veut dire, c'est simple, ils sont soit en phase 2, soit en phase 3. Je crois de mémoire, quand ils sont en phase 2, c'est encore écrit phase 2, c'est quand on passe en phase 3 qu'il y a écrit phase 1. Donc ils sont normalement en phase 3, ils ont bien carburé, regardons la coalition qui le tient, 11 milliards pour les ELS, 12 milliards 7, 11 milliards 6, 12 milliards 7 pour les ELK et les ELB avec Bob the Great. <rire> nom de l'alliance n'importe quoi. 4 ,3 milliards 3. Donc, une petite coalition hein, qui n'est pas encore à 30 milliards. Après, ils ne relisent pas forcément toutes les plus grosses alliances. Leur forteresse croisée est actuellement en phase. Donc, on va dire un hein, 3. N'hésitez pas à me corriger. On a le 12-54. On ira voir après le 12-54. Passons à présent au 18-46. Vous le voyez. Hein, 12-54, 18-46 en zone Champagne. Ça va être du fight de ouf. Certains prédisent. Que le 12-54 va enfermer le 18-46 hein, sur la zone Champagne. Je demande à voir en tout cas. Si le 18-46 décide de sortir, ils ne seront pas enfermés toute la durée du KVK. Allons voir tout de suite. Hein. Cette forteresse croisée du 1846. Ils sont actuellement eux en phase 1 également. Donc ils sont probablement sur la phase 3. Regardons leur coalition. Ils sont à 16 milliards 3, 12 milliards 5. Et 12 milliards, eux déjà, on est sur un autre niveau de game. Eux, ils dépassent les 30 milliards sur cette première coalition. Attention encore, ils en ont encore d'autres, hein, des alliances qui ne, qu ne font pas partir de cette coalition et qui sont pas mal du tout. Regardez, on va on va regarder exactement les membres, puisqu'on a vu, il hein, y a les Weeb, il y a l'élite, il y a les SYN, regardez, on a vu les DH par exemple. Qui ne sont pas dans la coalition et les DIH, je rigole pas trop non plus. Ah, si cela c'est 3 milliards, qui on a WIB, les SINB, euh, les BID ou les G46 Les G46 sont à combien Est-ce qu'on est sur de la sub On est sur de la sub, de la sub Ah, peut-être qu'ils ont que trois très grosses alliances euh, à présent sur le 1846. Je suis surpris. Hein. Il doit y en avoir d'autres que je rate. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Je dois. Forcément en raté, il y en a d'autres, je sais qu'ils en ont plus des alliances très puissantes On continue donc à présent à aller sur la tournée des forteresses Et là, on arrive sur ce double zone hein. C'est la zone où il y a deux royaumes ensemble Dont les Song et les docks. Hein. C'est vraiment des ouf Et regardons ce que donne leur forteresse croisée est-ce qu'également est ils sont, voilà, phase 1, 0%, ils sont également en phase 3 sur le 1302 qui tient cette petite forteresse, 17 milliards 6, 10 milliards 8 et 9 milliards. Eux aussi, c'est du très très lourd. Ils sont à 37 milliards, ça fait vraiment mal. 37 milliards cumulés. Sur cette première coalition, ça brûle et regardez, 37 milliards, 36 milliards, entre 36 et 37, je me demande si si je regarde exactement à combien arrivent actuellement les WIB, c'est pour ça que je voulais voir hein, exactement s'il n'y avait pas une petite alliance en plus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, 16, 12, 12, ah non, j'ai dit 30, mais non, ils sont à 40 milliards les WIB, c'est bien ce qui me semblait, donc non, le 10-40 c'est bien plus puissant que le 13-02 au sud, mais même phase, le 1365. On finira aussi avec le 1365 avant de faire le 1254. Regardons sur le dernier côté, la plus légère des euh, zones, celle du 1945, hein, avec leur coalition à 11, 10, 8. Ils sont à 29, allez, quasiment 30 milliards eux sur leur forteresse croisée. Ils sont également en phase 1. Donc ils ont, et regardez, 10 heures, hein, donc ça veut dire qu'ils l'ont eu après. Ils sont également en phase 3 probablement. Regardons donc les deux plus gros royaumes. Le 1365 d'abord, puis le 1254. Le 1365, regardez, il n'y a plus écrit de phase sur leur forteresse croisée. Ça voudrait donc dire qu'ils ont terminé. Alors ils n'ont pas de couleur choisie euh, unie, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs couleurs encore. Mais... Ils n'ont plus de phase, ça veut dire qu'ils ont fini les trois étapes. Donc il faut attendre que le timer y soit terminé à présent pour qu'ils puissent choisir leur couleur. Ils ont totalement fini la reconstruction de leur forteresse croisée. C'est une dinguerie en si peu de temps. Croyez-moi, j'ai rarement vu une forteresse croisée reconstruite aussi rapidement. 13 milliards 9, 13 milliards 8, 13 milliards 2. Ils font plus de 40 milliards, ils font 41 milliards 1. Tout Petit peu plus que nos amis du 1846, hein, le 1365 et 1846 sont alliés donc les deux plus puissants en coalition pour le moment sont le, 1340, le 1365 pardon, et le 1846. J'ai eu du mal hein, là sur les deux. On finit avec le 1254, le plus gros royaume de ce KvK. Et lui, est-ce qu'il a également terminé? La construction de sa forteresse croisée. On va savoir ça tout de suite. Oui, ils ont également terminé la construction de la forteresse croisée. Avec une coalition qui s'appelle 3-0 en signe de provocation. Hein. Et donc, regardons à combien s'élève cette coalition. 19 milliards pour les TR. Les TR sont ultra vénères. 13 ,5 milliards 5 pour la deuxième. Et pratiquement 12 milliards pour la dernière. Et il n'y a pas les alliances, les SW par exemple. Hein. Il ne manque pas que les SW. Donc là, on a encore du très très lourd. On a 43, 44 milliards quasiment. Même plus de 44 milliards. C'est des dingues. 44 milliards. Et comme je vous disais, hein, il manque des alliances. Si je vais chercher par exemple les SW, ne sont pas encore dans la coalition. et Les SW sont tout de même à 10 milliards. Ça va être du très très lourd sur cette zone-là. Et Est-ce que le 1365, hein, est-ce qu'ils ont une autre alliance, les GST, les BLN sont dans la coalition, les DF par exemple, les DF à hein, combien sont les DF On va être sur un KVK qui va être de la dinguerie. 9, 8 milliards encore hein, pour euh, les DF. Les DF sont dans une deuxième coalition avec les JG. Et eh ben on peut le voir. Hein. 10 milliards 9, donc 11 milliards, 8 milliards et 3 milliards. Donc on a encore une fois hein, des alliances qui sont prêtes. Et le SW, donc son co coalition avec qui, je n'ai pas regardé. Donc, regardons tout de suite, ça va nous donner une idée de la puissance qu'il reste. Ben, ils sont tout seuls pour le moment. Donc euh, voilà, comme ça, c'est réglé leur coalition. Les SW sont pour le moment seuls. Ça va être un choc de ouf. Qu'est-ce qu'il va se passer d'ici 4 jours Alors avant cela, je voulais savoir... Qui a eu la forteresse croisée en premier Est-ce les TR, le 1254, ou les, euh, le 1365 8h20, 44 secondes. Alors Allons voir tout de suite, à peu de choses près. On va avoir du mal à avoir les deux en même temps. Tac, on est ici, 8h27. minutes. Donc 8h27, minutes, ce qui voudrait dire que les TR ont eu la forteresse croisée, ou du moins le 1254, si ce n'est pas les TR qui l'ont, si c'est les TR qui l'ont eu en premier, hein, ont eu euh, la forteresse en premier avant le 1365. C'est étonnant, j'aurais parié sur le 1365, hein, mais ils l'ont eu largement avant qui plus est. Donc on va se retrouver sur un fight très prochainement dans la semaine hein. Sur l'ouverture des portes de niveau 4 hein, On va d'abord avoir une zone en Anjou Alors en Anjou il n'y aura pas de fight sur ce côté là On va avoir une autre zone de fight hein, en Maine. Là on va avoir du combat En Normandie on n'aura rien En Champagne on va avoir en Champagne la zone de fight La plus grosse zone de fight hein, c'est sûr Là, il n'y a pas à dire. C'est en Champagne que tout va se passer. Et puis, on aura aussi hein, du fight en Nevers. Mais là, en ce début de KVK, les premières intentions vont se passer en Champagne si le 1846 décide de déjà drainer dès le début de ce KVK. Le 12 ça va être chaud pour le 18-46. Hein, mais pas impossible, sachant que évidemment à ce stade, la différence se fera en Ile-de-France. Évidemment, en Ile-de-France, c'est là que le gros du fight va se faire avant d'obtenir l'accès à Orléans.